Alors, ce matin, on s'est réunis pour travailler sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Donc, cette réunion, elle intervient après une période de travail des différents groupes qui se sont réunis eux-mêmes de façon indépendante. Et là, donc on faisait la restitution du travail des, des différents groupes. Euh, moi, en tant qu'AESA, ce que j'attends, c'est que ben, euh, nous, on soit mis en avant un petit peu pour notre travail et puis que les élèves puissent avancer euh, dans leur vie future, euh, dans l'autonomie, euh, sans nous. Alors moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est surtout de faire partager euh, ben, mon expérience, parce que, parce que bon, je suis quand même euh, très au contact des élèves en situation de handicap, et donc avec euh, tous les partenaires du lycée, euh, c'est de, de développer euh, cette, cette partie communication qui est importante, euh, pour que tout le monde connaisse un petit peu le travail de tout le monde. Et euh, c'est surtout ça, enfin, l'intérêt, je pense, l'intérêt de cette réunion. Ce que j'attendais de cette réunion, euh, c'était d'avoir un peu un retour des personnels que d'habitude je vois séparément, de, de voir quels besoins remontent par rapport à la politique inclusive de, de l'établissement. Alors les échanges ce matin se sont très très bien passés, très constructifs. Et puis euh, très collaboratif également, hein, parce qu'on est vraiment dans la communication euh, et dans, dans, vraiment dans le travail d'équipe. Euh, D'insérer mon travail au quotidien euh, dans justement les besoins qui, qui sont remontés. Euh... Ce sera de finaliser en fait ce projet, c'est-à-dire d'arriver à mettre en place euh, ce qui a été préconisé. Et donc euh, aussi d'évaluer le projet et euh, de voir comment on peut l'évaluer.